Alléluia Seigneur Alléluia Alléluia Alléluia Seigneur Alléluia Seigneur Alléluia Jésus Alléluia Roi des rois Alléluia Seigneur Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur, Alléluia Seigneur, Alléluia nous t'adorons. Alléluia Nous t'exaltons Alléluia Nous t'éloignons Alléluia Nous t'élévons Alléluia Nous t'adorons Alléluia Jésus Alléluia Seigneur Alléluia Jésus Alléluia T'adorons nous t'éloignons, Saint-Esprit, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous t'adorons, Saint-Esprit, nous t'invitons. Oh Seigneur, ce soir encore. Nous bénissons ton nom, Père, nous bénissons ta grandeur, nous bénissons ton autorité, nous bénissons ta divinité, Père. Toi le roi des rois, toi le seigneur des seigneurs, toi le Dieu puissant et glorieux, Père, nous bénissons ta divinité, Père, nous bénissons ta souveraineté. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu parfait, tu es le Dieu puissant et glorieux. Tu es le Dieu qui dit amour et la chose s'accomplit, Père. Porte et vos lentos. Élevez les portails éternels que le roi des gloires fasse son entrée. Portez vos volanto, élevez les portails éternels que le roi des gloires fasse son entrée. Porte élevée, volanto, élevez les portails éternels que le roi des gloires fasse son entrée. Portez vos volanto, élevez les portails éternels que le roi des gloires fasse son entrée.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 élevez les portails éternels, que le roi des gloires fasse son entrée, que devant lui tous genoux contraire fléchisse, et que toute langue confesse qu'il est Seigneur et roi à la gloire de notre Dieu le Père. Que les anges d'en haut s'élèvent devant le roi des gloires, que la création s'élève devant le roi des gloires, que l'homme s'élève devant le roi des gloires, la nature s'élève devant le roi de gloire. Porte élevée, volantes au Reba Bo Sete Reba Ika. -se Kere Dosita. Mare Dosite Reba Ike -do Shadiada Dosé. Bo -se -te. Breda Bo Sete Mandara Bo Sete Reba Breda Ba Bo Sete. Mente que redosé te rebaïka, maradacé te, cherbaïko redosé te keriya, yande si tarabaïka, Mare dosete rebaï keriya, reba bo si te, mande rebo si te rebaïka, reko te père sature ce lieu de ta présence, sature cette rencontre de ta présence.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 De ta présence, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Rebabosete, bossete. Yannere kerodosite rébaika. Bradai rebaikeria. Mente kora dosita. Breado c'è te rébaikaria. Réa sete. kora dosita. Mare dosite Rebababo Yande Rebose Tekeria, Rebabose Terebaïka, Jada Rabase, Mantecorodosi Terebaïka, Brecado Sante, Mende Rebosa, Brecado Site Rebaïkeria, Mindarabose, Brecado Reba Baikare Mante dossia, reche deba, brea, se te kerodosita, rebaïkaria, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, Jésus. Jésus. rekodo sa, manderebo cite, brea da sa te rebaïka, redosita -no Manta Coriodocete. Breado si terebaikaria. Redabo, oh Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous t'aimons. Oh Jésus, nous t'aimons. Jésus, nous t'aimons. Jésus, rebabo si terebaikaria. Manta rebabo. Shidaba, redosite, mantecorodosia korodosia, ente Jésus, nous t'aimons. Seigneur, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur. Oh, Shadeba Bosita. E redoci Mare Alléluia. Sherebo Mandi rebo siete keria Iraba baba siete reba bo sita rabai keria mare dos siete rebaika breda bo siete kera dos sita mante koro dos siete rebaikalia Seigneur, je te bénis ce soir encore. Père, j'exalte ton saint nom ce soir encore. Père, je bénis ta divinité. Je bénis ton autorité. Je bénis ta puissance. Je bénis ton règne absolu, ton règne qui est saint, ton règne qui est parfait. Oh Père, sois béni ce soir. Père, sois béni ce soir. Père, sois béni ce soir. Père, sois exalté ce soir. Père, sois célébré ce soir. Père, sois adoré ce soir. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi, Père. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable, semblable à toi, Père. Nul n'est semblable à toi. Rebaboši keredo si te rebaykalia, mandar rebaboši te irado si te rebayka, monte te rebaykalia. Tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu de miracles. Ce soir encore, Père, libère l'onction de prodiges, libère l'onction de miracles, libère l'onction de prodiges. Libère l'onction de miracle. Libère l'onction de prodige. Libère l'onction de miracle. Une atmosphère de miracle. Une atmosphère de victoire. Une... récado santé maré Mare dosete reba ikeria. Reba bo bo sete. Mirada sita dosita. Seigneur, je te bénis ce soir, Père, je te bénis ce soir, je reconnais ta fidélité, Seigneur, je reconnais ta royauté, je reconnais ta puissance, je reconnais ta divinité, je reconnais ton autorité, je reconnais que tu es roi, que tu es le roi des rois, que tu es le Seigneur de Seigneur, que tu es le Dieu puissant et glorieux, que tu es le Dieu qui se lève et que ses ennemis se dispersent.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 Je te bénis Seigneur. Reçois, reçois, reçois, reçois ma reconnaissance Père, reçois la louange Père, reçois l'expression de tout notre être ce soir. Reçois la louange, reçois la louange Père, reçois la louange Seigneur, reçois la louange Seigneur, reçois cette louange Père ce soir, reçois la louange Père. Oh Shababo sata, ma kere dosi -no terreba ikaria, Shade babo sete, Shade babababa, Reba baikoro dosé, -no Mente kere dosi -no tara Rebaba Jésus tu es moi Seigneur. Jésus, tu es puissant, Jésus, tu es glorieux, ce soir encore, oh Dieu, tu as accompli tes exploits, tu as accompli tes œuvres magnifiques, tes œuvres extraordinaires, oh Dieu, tu renverses les forteresses, tu abats les murailles, oh Dieu, et tu renvoies libre les opprimés, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, nul n'est comme toi, Seigneur, Shariah Babo Sete Rebaikaria Mare no Sete Rebaika Breken Sete Inter Rebo Siyadabo Sate Rekevabababa Brea no Sete Rebaikaria Mande Rebo Sete Rebaika Rebobo Sete Inter Korodosite Rebaikaria Mande Sete Yande Rebo Sete Rebaikaria sin Manda rebo se se. Manda rebo se te rebo se te rebaikania, reba rebo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 et te korodosita, dos sete, mare dos raba coro dos encore, bien aimé, prions encore ensemble, marada y reba reba re ba ba ba ba ba, ba. Bare dosité, ma dérobosita la bai kaya, re colombando et te coro dosita la mana séte, re mama mamaika, yam dérobosité re bai re bogo séte, ma dérobosité re bai kaya, yam dérobosita la mana séte, coro dosita la mana china, ariada ba ba ba re Rebo cete mare dosita reba baba breanda sia ete coro dosita mande rebo cete reba ikaria ereanda baba baba baba baba rebo bobo cete keria Oh merci Seigneur Oh merci Seigneur Merci pour tes œuvres merveilleuses et redoutables Père Merci pour tes œuvres merveilleuses et redoutables Père Merci pour tes œuvres merveilleuses et redoutables, Père. Ben. Merci pour tes œuvres merveilleuses et redoutables, Père. Ben. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ah, ah, bien-aimés du Seigneur. C'est encore une joie de nous retrouver le vendredi, après deux vend vendredis d'absence, deux semaines d'absence, nous nous retrouvons encore ce vendredi à l'école de la sagesse. Vous êtes connectés à la Nouvelle Jérusalem, à Londres, Église de Dieu en Belgique, et New Jérusalem, Londres. Je suis le pasteur Patrick Gayaka. Sans plus tarder, nous allons passer quelques temps dans la parole de Dieu avant de prier par rapport à ce que nous allons recevoir comme enseignement, comme directive durant cette, ce temps de, du partage. Nous sommes à l'école de la sagesse. L'esprit Le, qui nous anime, la vision qui nous anime par rapport à ce culte du vendredi, c'est pour nous donner des éléments nécessaires, des éléments pratiques, qui vont nous permettre à faire face aux défis de la vie, à faire face aux, aux, à nos obligations en tant que parents, en tant que qu'époux, épouse, en tant que fils, fille, en tant que petit-fils, petit-fille, en tant que frère, en tant que sœur, en tant que neveu, en tant que nièce, cousin ou cousine, en tant qu'employé, chef d'entreprise, en tant qu'un responsable d'église, en tant que ministre de Dieu, serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, peuple de Dieu, différents éléments de sagesse puisés dans la Bible qui pourront nous permettre de faire face aux défis de la vie. Donc L'optique, c'est d'être assez pratique, d'être assez pratique sans pour autant prétendre de tenir toute la vérité et la science, mais apporter notre part dans cet océan merveilleux qu'est la sagesse biblique. Pour ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur de continuer dans ce que nous avons abordé le mercredi, qui nous a servi de, de, de prière. Et aujourd'hui, ça sera dans un aspect encore un peu plus pratique. Le, le mercredi passé, si vous vous rappelez, nous avons pris le texte de 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Et nous avons dit essentiellement que c'est le verset 8 de 1 Pierre chapitre 5 qui est à la base de l'intercession qui nous a euh, conduite euh, le mercredi passé et qui nous servira aussi euh, pour euh, la continuité pour ce soir. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit « Soyez sort, restez vigilants. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant Cherchant qui dévorer. Je reprends Soyez sobres, restez vigilants Votre adversaire le diable Rôde comme un lion rugissant Cherchant qui dévorait La Bible dans le texte de Pierre L'apôtre Pierre inspiré par le Saint-Esprit Dit à l'Église que Vous ne pas oubliez nous avons un adversaire qu'on appelle le diable. Et cet adversaire-là rôde, il tourne autour de nos vies. Il tourne autour de nos familles, autour de nos maisons, autour de nos églises, autour de nos ministères, autour de nos entreprises, autour de nos activités, autour de nos personnes. Il tourne, il rôde. Et on ne dit pas qu'il rôde pour nous faire du bien, mais on dit il le comme un lion. Non seulement comme un lion qui est l'animal le plus féroce, mais on nous dit que c'est un lion qui rugit. Dans le rugissement, ça veut dire que c'est un lion qui rugit, qui n'attaque pas encore, mais qui est en train de rugir pour menacer l'adversaire. Le diable rugit, ça veut dire qu'il a des tactiques d'intimidation il a des tactiques de, de te pousser de te pousser à commettre l'irréparable à commettre une erreur, à commettre une faute à commettre une gaffe et même à développer ça peut être amené en toi à développer une certaine peur une peur qui va te paralyser et qui va t'empêcher de ne plus entreprendre quoi que ce soit d'entrer dans une certaine inertie vous voyez par exemple lorsque le peuple d'Israël, l'armée d'Israël était en, en, en guerre contre les Philistins. on nous dit dans le livre de Samuel entre autres que ils ont envoyé un guerrier de taille, Goliath qui était un fils d'Anaki, un géant qui venait nuit et jour intimider, menacé par les paroles le peuple d'Israël et personne n'osait l'affronter toute une armée régulée face à un seul toute une armée régulée à force d'entendre il ne les attaquait pas il venait simplement comme un lion il rugissait il envoyait des invectives il envoyait des attaques verbales et rien que son apparence était assez effrayante pour pousser à ne pas vouloir l'attaquer mais toute une armée certainement des milliers de milliers de guerriers qui ont combattu, combattu le grand combat, qui ont réalisé des exploits, mais face à ces géants Goliath, comme un lion rugissant, venant nuit et jour, rôdant autour du campement d'Israël, et venant avec des attaques, des attaques verbales, l'intimidation. Et à force d'entendre cette intimidation-là, d'entendre ces attaques-là, le cœur et l'âme ont été touchés. Et le peuple, l'armée d'Israël est entré dans une inertie totale Paralysé totalement Mais David, qui n'était pas là Lorsqu'il est venu Lorsqu'il a entendu la première fois Goliath qui était face au peuple Ce qu'il disait David se révolté, Sa foi se révoltait, Et David s'est levé et a été jusqu'à attaquer. Je ne vais pas développer cette histoire Ça sera pour une autre fois donc, c'est juste pour illustrer combien l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant vient avant de nous atteindre physiquement pour venir égorger, détruire et tuer. Avant de t'atteindre, il rugit d'abord. Il rugit d'abord. Et la Bible dit il rugit parce qu'il est en train de chercher qui il va dévorer. Qui il va dévorer, qui il va détruire, qui il va, détruire, qui il va tuer. Quelle personne va voler Quelle personne va-t-elle détruire Quelle personne va-t-elle tuer Quel couple va-t-elle détruire Quel couple va-t-il tuer Quel couple va-t-il va-t-il égorger Quelle famille va-t-il détruire Quelle famille va-t-il dérober, voler, tuer Quel destinée ou destin va-t-il détruire Va-t-il tuer, va-t-il égorger quelle entreprise va-t-il détruire, tuer, égorger Quelle église, ministère va-t-il détruire, tuer, égorger et paralyser C'est ça son œuvre. C'est ça ses manigances. C'est ça son modus operandi. Il vient avec l'intimidation. Mais aujourd'hui, nous allons voir une forme d'intimidation que l'ennemi utilise. Et cette forme d'intimidation, on appelle la tactique de Chiméi la tactique dite chimée la tactique dite chimée comment procéder comment se parer comment se défendre face à la tactique dite chimée la tactique du diable nous prenons un texte de la bible de samuel chapitre chapitre 16 de samuel chapitre 16 de samuel chapitre 16 2 Samuel chapitre 16, le verset, on peut commencer à partir du verset 15. Absalom et tout le peuple, tous les Israélites étaient entrés dans Jérusalem. À Chitovel, on peut même commencer à partir du premier verset, pour restez dans le, dans le contexte, à partir du premier verset. 2 Samuel 16, à partir du premier verset. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, Tiba, le serviteur de Méphibochette, vint à sa rencontre avec deux ânes munis de pain. portait deux 200 pains, 100 gâteaux, aux raisins secs, 100 aux fruits d'été, une autre de vin. Le roi demanda à Tiba Que veux-tu faire de cela Tiba répondit Les ânes serviront de monture à la famille du roi. Le pain et les fruits d'été sont destinés à nourrir les jeunes gens, et le vin à désintéresser ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi demanda Où est le fils de ton maître Tiba répondit au roi Il est resté à Jérusalem, car il s'est dit aujourd'hui La communauté d'Israël me rendra le royaume de mon père. Me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Tiba Tout ce qui appartient à mon fils Bochet est à toi. Et Tiba dit Je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, roi mon Seigneur. Le roi David était arrivé à Bachouri. Et voici qu'un homme du clan et de la famille de Saül, un dénommé Chimé, fils de Guéra, sortit de là et il s'avança en prononçant de malédictions. Il jeta de pierre au roi David ainsi qu'à tous ses serviteurs. Alors même que tout le peuple et tous les hommes vaillant se tenaient à la droite et à la gauche du roi, voici ce que disait Chiméi en le maudissant. Va-t'en Va-t'en, homme sanguinaire, vaut rien. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place. Tu as régné à sa place. Notez-le bien. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils, Absalom. Te voilà donc malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. Abishaï, fils de Téroja, dit alors au roi, pourquoi ce chant mort « Maudit-il le roi, mon Seigneur Laisse-moi donc aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, les fils de Tchérouja ?» S'il faire des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, « Maudit David, qui donc pourrait lui dire, « Pourquoi fais-tu cela ?» Puis David dit à Mishai et à tous ses serviteurs, « Mon fils, celui qui est issu de moi en veut à ma vie, a plus forte raison. » Ces Benjaminites, laissez-le, et qu'ils me maudissent, si l'Éternel lui a dit de le faire. Peut-être l'Éternel verra-t-il ma détresse et me fera-t-il du bien au lieu de malédiction d'aujourd'hui? David et ses hommes continuèrent sur le chemin. Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David, et tout en marchant, il le maudissait, jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent épuisés au bord du Jourdain, et là ils reprirent leur souffle. Nous allons nous arrêter ici pour commencer. Voyez-vous, David a eu une avec euh, avec euh, Beersheba, avec Bersheba, femme du rue, et de là est né Salomon. David a commis des péchés, a commis des torts. Bien que Dieu avait pardonné à David, mais Dieu avait dit à David que son royaume sera, sera, sera. Son royaume, il sera garanti de son vivant, mais après son vivant, il y aura des troubles. Il y aura des troubles. Et pendant le vivant de David, il y a un de ses fils, pour aller vraiment droit au but, un de ses fils, Absalom, s'est rebellé contre David et son vivant et s'est proclamé roi à la place de son père. Son père était en déplacement, Absalom a fait un coup d'état du vivant de son père. Et quand David a appris cela, David était en fuite. Et lorsque David fuyait avec ses gardes rapprochés, il arrive à Bashourim. Lorsqu'il arrive à Bachourie, il rencontre, entre autres, une personne appelée Tiba. Tiba, qui était un serviteur, un serviteur de Méphibosheth. Méphibosheth, avant David, il y avait Saül qui régnait sur Israël. C'était le premier roi. Et Saül avait un fils, Jonathan. Jonathan avait un fils appelé Mefiboshet qui était perclus de naissance, boiteux de naissance. Saül et Jonathan vont mourir en même temps, le même jour, dans un temps de guerre, pendant le combat. Et la famille de Saül, à part Mefiboshet, Saül n'avait plus de descendance. Et Mefiboshet a dû fuir. Et même pendant qu'il euh, n'était pas perdu de naissance, mais pendant qu'il fuyait, alors que le royaume était perdu par son grand-père Saül, il est tombé et c'est là qu'il a été, il a été rendu handicapé, perdu. Et au lieu, où il ne pouvait plus hériter, il n'a pas hérité le trône qui était le sien. Il s'est est enfui. Quand David a, a pris le trône, David s'est souvenu de la famille de Saül. Et il avait demandé s'il en restait en descendant de la famille de Saül. On a dit qu'il y avait méfie bochette Mais il était perdu de naissance. Ça veut dire qu'il était non seulement exclu du fait que la royauté leur a été ravie, et deuxièmement aussi, il avait un défaut physique, un handicap qui ne le permettait pas de se présenter devant les hommes. Donc même physiquement, il était déjà disqualifié. Mais David a fait abstraction de tout cela. Lorsque David a appris qu'il y avait un descendant de la maison de Saül à plus forte raison, le fils de son ami Jonathan, en vertu de l'amour que David a reçu de Jonathan, des bienfaits que Jonathan lui a faits, David a pris Mephibosheth, le fils de Jonathan Perclu, et il l'a amené dans sa maison. Il commençait a mangé à la table du roi. Il lui a restauré une position, une position d'honneur, et lui a donné des terres et des biens. Alors, lorsque David était en fuite, il pensait qu'il allait recevoir euh, un retour de la part de mon fils chef par rapport au bien qui lui a été fait. Mais au contraire, mon fils n'a pas voulu rendre ce bien-là. Et lorsque David était en fuite, et le serviteur de Mephibosheth Tiba vient à la rencontre de David et David lui demande où est ton maître et dit non mon maître est resté et David en retour prend les terres décrète une loi nouvelle en disant désormais je transfère, je dépossède Mephibosheth et je transfère les biens à Tiba je donne les biens à Tiba et David y continue Lorsqu'il arrive maintenant à Bachurim, et c'est le verset 5 de Rois 16, il est dit, le roi était arrivé à Bachurim et voici qu'un homme du clan de la famille de Saül, un dénommé Chiméi, fils de Guéra, sortit de là, il s'avança s'avança et prononça des malédictions. Lorsqu'il arrive à Bachurim, un personnage appelé Chimei. On dit de ce Chiméi, c'était un descendant du clan de Saül. C'était un parent du clan de Saül qui vient à la rencontre de David et lui prononce des malédictions. Des malédictions. Voyez ici, Chiméi prononce des malédictions à David parce que, pour Chiméi, David, c'est un c'est un intrus. David, c'est un usurpateur. Il a pris la place de Saül. Il a volé la place de Saül. La royauté de David de Pouchiméi, c'était une royauté qui était endue. Une royauté qui ne lui appartenait pas. Et qui plus est, il dépossède de nouveau Méphimochet. Méphimochet qui était le petit-fils de Saül. David le dépossède. Donc, non seulement il le reprochait à David du fait qu'il règne là où, selon lui, n'était pas sa place, mais en plus, certainement, il a appris que David venait de, de, de déposséder les fibrochettes, raison de plus pour s'élever et venir au devant de David pour le défier. Shimaï, c'était un homme frustré. Un homme frustré, un homme rempli de recul, rempli de rancœur, parce que pour lui, David ne devait pas régner. Voyez-vous, dans la vie, de fois, on peut rencontrer des personnes qui nous reprochent d'être à la place dont nous sommes, parce que croyant que cette place-là, c'est eux qui mériteraient cette place. Alors que, de fois, il n'y a aucune raison fondée, on pourrait se dire, là, Chimeï, tu étais où lorsque Saül était en guerre contre les Philistins Où étais-tu Lorsqu'on a tué Saül, il fallait te lever pour la royauté. David n'a pas tué Saül. Saül est mort avec Jonathan de lui-même. Et d'ailleurs, Saül cherchait de son vivant à tuer David. Deuxièmement, on pourrait demander à Chiméi le choix de la royauté. Le choix ne vient pas de David, ne vient pas d'un homme, c'est le choix de Dieu. Va auprès de Dieu, demande-lui, mais pourquoi as-tu choisi David avant même Saül Pourquoi as-tu permis que Saül meure avec Jonathan, son successeur, et que David prenne la place Non, il ne peut pas aller affronter Dieu, parce qu'intérieurement, il sait que ce qu'il dit, ce qu'il pense de David, c'est faux. La personne t'attaque, la personne te reproche d'être qui tu es, d'être à la place qui est la tienne actuellement, simplement parce que c'est une personne qui est frustrée, qui refuse de voir la vérité en face ou qui se reproche intérieurement lui-même d'être incapable de ne pas pouvoir faire les choses que toi tu fais, de ne pas pouvoir arriver là où tu es. Il sait qu'il ne peut pas, ce n'est pas à lui. Mais malgré cela, la personne te déteste, la personne te méprise. Attention aux hommes qui sont frustrés. Attention aux femmes qui sont frustrées. On pourrait dire même que c'est un peu comme une folie parce qu'il se lève seul. Il vient devant un homme, David, un guerrier qui était avec sa corde rapprochée. Le les fameux généraux de David, il vient les défier. voyez, lorsqu'un homme est de fois frustré, et on pourrait même dire de fois poussé par la jalousie, cet homme peut ne plus réfléchir. Il peut commencer à agir comme un fou ou une femme comme une folle. On ne peut plus l'amener à la raison, parce que c'est sa haine, parce que c'est sa rancœur, parce que c'est sa rancune qui le pousse. Et lorsque cette haine, cette rancune, cette frustration devient nourrie, c'est à ce moment-là que ça ouvre la porte à Satan, notre ennemi qui rôde, qui dévorait. Ça ouvre la porte à l'ennemi pour venir et attaquer si nous ne comprenons pas l'attaque à laquelle nous faisons face. Chiméi, face à l'attaque Chiméi. Et comment Chiméi procède-t-il « Pour amener David à baisser sa garde, pour atteindre David, on lit au verset 5b, il s'avança, premièrement il s'avança, et lorsqu'il s'est avancé, il s'est approché de David, il a commencé à prononcer des malédictions, comme l'ennemi qui rôde, il s'avance et il commence à prononcer des malédictions. » Et le contenu de cette malédiction-là nous est donné au verset 7 et 8. Voici ce il, comment il maudissait David. Voici le verset 7. Voici ce que disait Chiméi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme sanguinaire, vaurien. Il est en train de parler à un roi, le roi David, le roi David. Il parle de David, il dit David, un vaurien. Mais si David est un vaurien, mais toi qui es-tu Non. Montre-nous l'épreuve, montre-nous tes actions, montre-nous tes réalisations, montre-nous tes succès. Au peuple de Chiméi, rien du tout. Même se si retrouve face à David, il dit que David est un Vous Voyez, une personne frustrée, une personne blessée, une personne rancune, qui te remporte des choses infondées souvent, c'est une personne qui ne réfléchit plus. Qui devient comme un, comme, un, comme, un, comme un fou. Comme un fou. Il continue le verset 8. L'éternel, il continue en disant L'éternel ferait tomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Il prend même Dieu. Il associe même Dieu. Donc il maudit David au nom de Dieu. S'il était de notre propre, on dirait qu'il est en train de maudire David avec la parole de Dieu. Avec la Bible, ils m'ont dit David Il y a des fois des prières Alléluia de, de, de prières. Des, font des prières, des gens en des de prière Des séances de prière En citant la parole de Dieu Mais contre toi Qui est leur frère et leur soeur dans la foi Mais ils élèvent La parole de Dieu contre toi Parce qu'en un d'eux Ils estiment que non Tu n'es pas là où tu devrais être Tu ne devais pas avoir ça tu ne devais pas être dans cette position-là. Et ils vont chercher, gratter, pour déformer la vérité. Voyez, l'ennemi, c'est le père du mensonge. Il dit, « L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la famille de Saül. Tu as régné à sa place. L'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Te voilà donc malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme sanguinaire. » Voyez une partie de vérité et beaucoup de mensonges. David a versé beaucoup de sang. Nous savons que l'éternel n'a pas voulu que David lui construise un temple parce qu'il a dit que ses mains ont versé beaucoup de sang. Mais pourquoi David a versé beaucoup de sang Parce que la même Bible nous dit que David livrait les combats de Dieu. Car il était un instrument entre les mains de Dieu pour amener son peuple à entrer dans la possession de son territoire et à étendre l'influence du royaume de Dieu sur la terre. C'était un instrument de Dieu. C'est Dieu qui utilisait David. Un peu de vérité, mais beaucoup de mensonges et de vérité déformée. On te avec la Bible la tactique de Chiméi dans notre temps avec la Bible, venir brandir la parole de Dieu contre toi, voyez-vous c'est la même tactique de Satan, il vient devant le Seigneur Jésus, il dit il est écrit Shimei viendra à toi il s'approchera à toi avec les choses de Dieu il ne viendra pas avec les choses du monde, il ne viendra pas avec les choses soi-disant que nous repoussons il nous viendra avec les choses que nous connaissons comme étant, comme étant bibliquement acceptables Comme entrant dans notre piété chrétienne Comme entrant dans ce que nous savons de Dieu Mais en retour derrière tout cela Il y a un piège, il y a des vérités déformées Il y a des contre-vérités Beaucoup de mensonges Chiméi, Chimé La tactique de Chiméi, C'est de venir avec des attaques verbales, des attaques verbales, ça peut être de critiques, de calomnie, de médisance pour jeter sur toi l'opprobre, jeter sur toi l'opprobre, jeter sur toi l'opprobre et l'opprobre total, jeter sur toi tout ce qu'il a de, de mal, tout ce qu'il a de mal. La tactique de gîner, la tactique de Chimée. Et, non seulement il vient avec des paroles, mais comme les paroles ne suffisaient pas à déstabiliser totalement David, on nous dit au verset 5, le verset 5, on nous dit, à partir du verset 6, il jeta des pierres au roi David, ainsi qu'à tous ses serviteurs. Les paroles ne suffisaient pas, il prend des pierres il commence à lancer, à lancer sur, sur, sur David. Escalade, escalade dans l'attaque. L'attaque verbale. Comme tu ne réagis pas à cette attaque-là, tu restes calme, ça l'énerve encore. Maintenant, il va prendre des pierres. Il va prendre des éléments physiques. Comme l'immatériel, la parole n'agit pas. Maintenant, il va chercher des pierres, des éléments physiques pour t'atteindre pour atteindre ton intégrité physique, te faire du mal. C'était au loin, les paroles, mais ils avancent de plus en plus et ils veulent t'attraper pour te faire du mal, pour te tuer, pour t'égorger. Le but de lancer des pierres, ce n'est pas pour caresser la personne, c'est pour que la personne ait du mal, au point de tuer. Voyez, l'ennemi ne vient que pour détruire, égorger, et tué, détruit par les paroles et par les pierres, tué par les pierres, par des instruments de nuisance. Des instruments de nuisance. Il a trouvé les pierres parce que c'était ce qui était là. Si c'était des le couteau, il aurait jeté le couteau. Tout ce qui était à sa portée, il aurait utilisé pour atteindre David et les siens. Atteindre David et les siens. Face à la tactique de Chiméi. Face à la tactique de Chimé. Lorsqu'on te reproche des choses qui sont infondées, des tissus de mensonges venant avec des paroles, même on peut aller jusqu'à falsifier des preuves, à concevoir tout un scénario avec des preuves falsifiées, en voyant même des lettres ici contre toi, en te diffamant, en te critiquant, en te calomniant. C'est la tactique. De Chimé. La tactique de Chimé. La tactique de Chimé. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Ferme. Le péché de David a ouvert une porte, a ouvert une porte, a ouvert une porte pour que Jean Chiméli vienne pour pouvoir l'atteindre et de... Après même que Salomon, son fils, ait pris par usurpation le trône. Face à la tactique de, à l'attaque de Face à la tactique de Chiméi que le diable utilise, comment David réagit-il On nous dit au verset 9, Abishaï fils de Jéhovah, qui était parmi les généraux du roi. Il dit pourquoi ces chats morts maudit-il, mon, mon roi, mon Seigneur? Il, il, il dit le chineï face à David. C'est un mort. il mort, il est mort, il est rien. La personne qui t'attaque, la personne qui vient devant toi, lorsque humainement on compare, on vous compare, on met sur une balance, tu es de loin supérieur à la personne. De loin supérieur à la personne. Et. C'est roi dit à David, tu es une loi supérieure à lui. Tu es roi, tu règnes. tu as le roi. On dit dans le livre de, de, de proverbes que le roi avait le, le droit de vie et de mort sur une personne. David ne le pouvait lever de qu'un pouce pour que Chiméi soit arrêté et tué. C'est ce que ce roi vient de lui dire. N'oublie pas que tu es le roi, c'est toi le roi. Tu es dans une position de, de force. Même en fuite, tu es toujours le roi. Dis-nous, nous allons abattre ces chat. Il dit parce qu'il est déjà mort. Il ne peut pas tenir une seconde parce qu'il est déjà mort. David dit à Théroi. Au verset 10. Mais le roi dit, qu'ai-je faire avec vous, fils de tes rois S'il profère des malédictions, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David.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 Tout en marchant, il le maudissait. Il jetait des pierres contre lui et faisait voler la poussière. Comme David n'a pas donné à Tiroa l'autorisation de l'abattre, de le tuer, David ne réagissait pas. Chiméi a conclu que David était devenu un faible. Il a augmenté ses attaques. Il a augmenté ses attaques. il, comme il poursuivait même David. On dit qu'il était sur le flanc de la montagne. Continue à mordir, à jeter des pierres sur David, comme David ne réagissait pas. La tactique de Chiméi, en guerre, on dit, c'est scier tes nerfs, c'est t'amener, c'est un c'est un campement autour de la personne de David, pour atteindre l'âme de David, et amener David à céder. Et Chiméi, même si David ne l'a pas tué, mais Chiméi a réussi son coup. Si nous prenons le verset 14, le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivaient épuisés au bord du Jourdain. Et là, ils rétirent leur souffle. Vous voyez, arrivaient épuisés au, au bord du Jourdain. Les paroles de Chiméi, des malédictions de Chiméi, Jeter des pierres à David de Chiméi, même si David prétendait ne pas prêter attention, mais ses oreilles ont quand même écouté, écouté quand même cela. Et ça a amené David à être découragé, à abandonner tout. Il dit, Ok, ça va. S'il si le fait, c'est parce que tu as permis. Parce que Dieu, normalement, doit me protéger. Si même mon fils me prend le trône, qu'est-ce que que je ne pourrais pas accepter de la part de l'éternel David a conclu que c'est Dieu qui envoie Chiméi pour que Chiméi puisse le maudire David épuisé épuisé, moralement épuisé c'est ça la tactique de Chiméi il vient avec des paroles des paroles de malédiction des, des, des, des attaques verbales des attaques physiques même si tu ne réagis pas mais ton âme, à un moment donné, sera atteinte. Et ça va t'amener à l'épuisement. À l'épuisement. Beaucoup de gens sont épuisés. Mentalement épuisés. J'ai subi trop d'attaques tu te dis, je suis mentalement épuisé. Tout ce que j'entends me concernant, tout ce que les gens disent de moi, tout ce que les gens racontent à mon sujet, alors que c'est faux, personne ne vient me trouver. Même si au départ tu faisais comme ça, comme un adage humain dit, le chien aboie ouais, et la caravane passe, mais tes oreilles ne sont pas bouchées. Tu finiras par écouter, et en faisant cela, ça va descendre dans ton âme et ça va t'affecter. Ça va t'affecter. Ça va, va t'affecter. Face à l'attaque dite Chiméi, face à l'attaque dite Chiméi, David était fatigué, fatigué, parce que son âme en lui était troublée, était troublée. David a abandonné, cette saison est en train de dire tu es le roi, réveille-toi. Ne te laisse pas décourager. n'oublie pas que tu es un homme de guerre et que nous sommes avec toi. Voyez, David est le leader, puisque le leader est atteint, le leader paralyse également les troupes. Lorsqu'elle est le leader, est atteint, les troupes également sont paralysées si le leader est debout les troupes sont debout si le leader est assis les troupes sont assises si le leader est en marche les troupes également sont en marche l'ennemi cherche à attaquer le leader la tactique dite chimérie cherche des personnes qui sont de le leader des personnes qui ont une destinée à accomplir. il n'attaque pas n'importe qui il attaque celui qui a une destinée qui a quelque chose à accomplir de la part du Seigneur, qui porte une étoile brillante, il cherche ces personnes-là afin de les déstabiliser. Parce que lorsque la personne est déstabilisée, toute une troupe, toute une armée, tout un peuple, toute une nation, toute une famille est déstabilisée. Est déstabilisée. Il cible ces gens, il scrute ces gens, il sait qui attaquer. Si tu es face à la table d'Itshimeï, c'est parce que tu portes quelque chose de grand. Tu as une destinée devant ta vie. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur toi. Tu es le porteur. Tu es comme Joseph. Tu es comme Ruth. Tu es comme, tu es, tu, tu es comme David. Tu portes quelque chose de glorieux. Et l'ennemi le sait. L'ennemi le sait. C'est pour ça qu'il utilise la table d'Itshimeï. Afin de t'amener à te décourager, à abandonner et à laisser tomber. À, te, à abandonner, baisser la garde, déposer les armes, ne plus te battre. Et si tu ne fais pas attention comme Elie, tu pourras même demander la mort. Tu pourras même demander la mort. Voyez la même attaque d'Itschiméi. C'est la même attaque que Jézabel a utilisée. L'attaque de Chiméi, derrière l'attaque de Chiméi, c'est l'esprit de Jézabel qui agit. La même attaque que Jézabel face à Élie. Il a envoyé des émissaires dire à Élie, « Aujourd'hui, ta tête tombera. » Intimidation. « Ta tête tombera. » Et David a fui. Élie a fui. C'est ça que David aussi a fait. David est parti loin. Il a continué sa fuite. Face à l'attaque, dites chimé. Face à l'attaque, dites chimé. Faites attention à cette attaque. Ne prenez pas ça à la légère. Ça commence petit à petit. De petites critiques, de petits racontats, de petites choses te concernant. Si tu ne réagis pas du tout, tu goles, tu, rigoles, tu rigoles et tu rigoles. Mais ça va augmenter. Ça va augmenter, ça va prendre des proportions inimaginables et à un moment donné, tu seras atteint. Ton âme sera atteinte. Mais que faut-il faire face à l'attaque dite chiméi Face à l'attaque dite chiméi. Le Seigneur nous donne quelques éléments qui nous permettront de pouvoir faire face à cette attaque de pouvoir faire face à cette attaque. Voyez-vous, c'est la catégorie de Chiméi. Nous avons besoin de développer le discernement. Nous avons besoin de développer le discernement. Au verset 9, Abishai, fils de roi, dit alors au roi, pourquoi ces chambres maudit-il le roi, mon Seigneur? Abishai dit à David que les paroles là de de, de, de, de, de chimie, ne les considère pas comme des simples paroles. Ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions. Dieu a passé par ces rois pour dire à David, attention, attention. Ces paroles-là, ce n'est pas des paroles à c'est des malédictions. Fais attention à cela. Tu entends ça? Ce n'est pas des paroles à c'est des malédictions. Use de Usez de discernement Usez de discernement Usez de discernement Usez de discernement Deuxièmement, lorsqu'on reconnaît que ce sont des paroles de malédiction Le verset 9 toujours Amishai, fils de dit alors Pourquoi ce seulement maudit dit le roi, mon Seigneur Deuxième chose, n'est pas oublié qui tu es n'est pas oublié. Ne réunis pas ce que tu as reçu du Seigneur. Ne réunis pas la position là où tu es. C'est que je suis là où je suis. C'est Dieu qui m'a mis là. C'est que j'ai sa viande de Dieu. Ce n'est pas un homme qui me l'a donné. C'est Dieu qui me l'a donné. rappelle toi, comment tu es arrivé là où tu es Comment tu as reçu ce que tu as reçu Tu n'as pas triché, tu n'as pas volé. Tu n'as pas tué qui que ce soit tu as cherché la face de Dieu, même en ne pas cherchant la face de Dieu. Dieu t'a donné ta fait grâce. Rappelle-toi qui tu es. Ce roi rappelle à David, mon roi, tu n'as plus parce que tu es David. Tu es notre roi, tu es le roi. Ne pas oublié qui tu es. Ne pas oublié aussi qui est avec toi. Ne pas oublié qui est avec toi que l'alliance avec Dieu est toujours d'actualité. C'est ce que roi rappelle à David. L'alliance avec Dieu est toujours. Dieu est toujours avec toi. L'onction est toujours avec toi. Même si tu es en fuite loin de ton trône. Loin de ton trône. Mais le trône est en toi. Tu es David. N'oublie pas qui tu es. N'oublie pas qui tu es. Quatrième oui. élément, toujours au verset 9. Il dit, laisse-moi donc aller lui couper la tête. Laisse-moi donc aller lui couper la tête. Quatrième élément, c'est de refuser. De refuser, de refuser ces paroles. Ça veut dire, hein, c'est de détruire ces paroles-là. De ne pas rigoler, c'est de les détruire. De refuser ces paroles. Je refuse ces paroles au nom de Jésus. Je ne suis pas ce que vous dites au nom de Jésus. Cela ne m'atteindra pas au nom de Jésus. Mon âme bénit l'éternel. Rappelez à l'expéditeur les promesses de Dieu. Et renvoyez les paroles de malédiction aux personnes qui te maudissent. Renvoie les paroles. Seigneur, je les bénis. Mais leurs paroles, puisqu'il n'y a pas de malédiction sans cause, c'est des paroles infondées. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Tu regardes en toi, il n'y a pas de cause. Je n'ai tué personne. Je n'ai volé personne. Je n'ai pris les biens et l'argent de personne. Mais pourquoi ces tumultes contre moi Retour à l'expéditeur. Refusez ces paroles. Refusez ces paroles. Refusez ces paroles-là. Refusez. Même si ça vient de soi-disant chrétiens si ça vient de soi-disant chrétien. Ici, Chiméi, c'était un fils d'Israël, il maudit David, en citant le nom de l'Éternel, avec la Bible, la parole de Dieu, mais il maudit David, certains connaît la parole de Dieu, les démons travaillent avec la parole de Dieu, ils ne viennent pas devant nous avec une face ouverte, ils viennent toujours avec une face cachée, parce qu'ils rôdent, ils ne peuvent pas se présenter en disant, c'est moi le diable, non non, refuse. Ça veut dire, hein, développe une attitude de radical. Dans notre ciel, nous parlons de la radical. Je refuse ça. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse ces paroles. Tu n'as pas besoin d'aller devant ces personnes-là. Laisse-les là où ils sont. Mais toi, là où tu es, dans ta chambre haute, refuse ces paroles-là. Refuse-les. Refuse-les. Je le refuse au nom de Jésus. Je détruis ces paroles au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit dans ta parole Je maudirai ceux qui te maudiront. Je bénirai celui qui te bénira. Tu rappelles au Seigneur ces promesses. Ça veut dire hein, Réveille-toi. C'est ce que es moi, disait à David David, réveille-toi. Parce que si tu ne fais rien, ces paroles vont t'atteindre. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Et c'est ce rôle, aujourd'hui, que je suis en train de jouer pour toi. En faisant le rôle de tes voix, en te disant, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. T'es nuits, tu ne dors plus. Tu prétends que ces paroles-là n'ont pas de fait, mais tu ne dors plus. Tu reçois cela parce que ton âme, mon âme, c'est une boîte enregistreuse. Ça enregistre par l'essence, par l'oreille, ça entre, ça entre. Tu le repousses, mais ça va dans l'inconscient profond. Tu fais un déni, un déni au niveau du conscient, mais ton inconscient profond en magasin, il reçoit ça. Parce que ton âme est une boîte enregistreuse. Même si ton intellect te refuse, mais tu es constitué des émotions. Tes émotions, d'ailleurs, la preuve, quand tu vois ces personnes-là, comment tu es avec Même à distance, quand tu le vois, qu'est-ce qu qui sort de toi C'est une certaine colère aussi. Ça veut dire que quelque part, ça t'attend. Réveille-toi. Refuse ça. Refuse. Refuse la prière. Refuse, refuse ça au nom de Jésus. Et sors de toi. S'il y a quelque chose, il y a une porte ouverte. C'est ce que David a dit. Absalom s'est levé contre moi dans ma propre maison. Le Seigneur m'a dit pour ce soir, nous allons continuer. Dieu faisant grâce le vendredi prochain pour voir notre tactique, comment le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant cherchant qui dévorait Nous verrons le vendredi prochain face à la tactique dite Absalom, face à l'attaque dite Absalom. Comment faire face? à l'attaque, dites Absalom. Nous allons prier ensemble. Ô oh Jésus, ô oh Seigneur de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, ô oh Dieu tout-puissant, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu es Dieu, tu n'as pas changé, tu n'as pas changé, c'est toi qui as appelé David. C'est toi qui l'as établi moi. Seigneur, c'est toi qui l'a appelé. C'est toi qui l'as établi moi. Tu as fait alliance avec David. Mais avec Chiméi, tu n'as fait aucune alliance. Seigneur, souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance. Souviens-toi de l'alliance, ô oh Père. Souviens-toi de l'alliance, ô oh Père. Et que les paroles de Chiméi, les paroles de malédiction de Chiméi, Soit brisé ce soir au nom de Jésus. Les traits enflammés de Chiméi soient brisés ce soir au nom de Jésus. Les paroles de malédiction de Chiméi soient brisées ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, que les cœurs soient libérés ce soir. Que les cœurs soient libérés ce soir. Que ce poison, ce venant qui est déjà entré dans ce cœur et dans cette âme, qui circule comme un serpent, comme le serpent ancien, oh Dieu, nous envoyons le feu, le feu, le feu, le feu, pour consumer le serpent. Nous envoyons le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit Saint Saint dans le cœur. Le, le feu du Saint-Esprit dans l'homme, dans l'intellect, dans les émotions, dans la volonté, nous envoyons le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans ses oreilles, ses oreilles. Com certeza. cela, c'est des paroles qui sont venues sous forme de lettres. Elles n'ont pas été orales, mais elles ont été écrites. J'annule leurs effets. Au nom de Jésus. J'annule leurs effets. Au nom de Jésus. J'annule leurs effets. Au nom de Jésus. J'annule leurs effets. Au nom de Jésus. Satan, nous t'avons démasqué. Nous avons compris ce soir. Que derrière la taque dit Chiméi, c'est toi qui te caches avec l'esprit de Jezebel nous prenons autorité contre cet esprit nous le chassons dans le lieu Zaride, au nom de Jésus nous le chassons dans le lieu aride au nom de Jésus nous le chassons dans le lieu Zaride, au nom de Jésus nous le chassons dans le lieu Zaride, au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Seigneur, nous prenons autorité. Là où il y a un épuisement spirituel. Nous brisons, refusons cet épuisement spirituel. Dieu, Dieu, parole de malédiction. Nous refusons cet épuisement spirituel. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Réveille-toi, Mandarobo. Réveille-toi. Rebo, c'était. Ita, baba. Bien aimé, tu vas faire comme moi Là où tu es, tu te lèves S'il y a des paroles que tu as entendues tu peux réciter ces phrases-là, disant « Je refuse cette phrase ». Tu répètes « Je refuse ». Et le Saint-Esprit va te rappeler ce que tu dois refuser. Lève-toi là où tu es et commence à refuser. « Je refuse » au oh nom de Jésus. « Je refuse » Au nom de Jésus, je refuse au nom des Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom des Jésus, de Jésus, je refuse ces paroles, je le refuse au nom des Jésus. Je refuse ces paroles au nom des Jésus. Je refuse ces paroles au nom de Oui, je le refuse. Je le refuse. Oui, je le refuse. Je le refuse ce soir. Je le refuse ce soir. Je rebossa te rebossita. Si à ton peuple, à un de tes enfants qui est dans cette situation, je refuse ces paroles sur sa vie, sur sa maison, sur sa famille, sur ses biens, sur ses affaires, sur son commerce, sur son travail, sur sa spiritualité, ta marche avec toi, je refuse ces paroles venant de qui que ce soit. Je le refuse au nom de Jésus. Je le refuse. Bien aimé, vous voyez, Chimé, ce n'était pas n'importe qui. Chiméi, c'était de la famille de Saül, de la famille de Jonathan. David aimait beaucoup Jonathan. David, c'était un homme loyal qui tenait ses promesses, un homme qui avait un bon cœur. Mais à cause de cela, à cause de cela, à cause de cela, David a laissé Chiméi perpétuer ses malédictions et ses actes. Parce qu'il avait un bon cœur. Parce qu'il avait un bon cœur. Je sais que tu as un bon cœur. Et que dans ce cœur-là, l'amertume ne se développe pas. La colère, la rancœur, le ressentiment ne se développe pas. Alors s'il y a une rancune qui se développait dans ton cœur, à cause des paroles de malédiction, de tout ce que les chiméites ont en fait, refuse cela ce soir. Au nom de Jésus, prions ensemble. Malédocita. Je refuse au nom de Jésus Je refuse la rancune au nom de Jésus Je refuse la rancune au nom de Jésus je, je refuse, prie bien aimé, prie encore Prie encore avec moi, bien aimé Je refuse la rancune au nom de Jésus Tu peux même mettre ta main sur ton cœur Et refuser cela, je refuse la rancune au nom de Jésus, je refuse la rancune, l'amertume, le ressentiment. Au nom de Jésus, je refuse cela, régoado, je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Je le refuse au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. c'était, je le refuse, je le refuse, je le refuse, je le refuse. Au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom de Jésus, je refuse cela. Au nom de Jésus, prie encore bien, me prie en langue. Prie en langue. Yann de Robo, c'était Reboussez le rebat, reboussez le rebat bien aimé du Seigneur, bien-aimé du Seigneur, au verset, au verset, au verset 9, lorsque Abishai, lorsque Abishai, fils de Tchéboa, a réveillé l'esprit de David pour l'amener au discernement, il a dit, pourquoi ce chemin mort le chien mort dans la Bible, le chien, c'est le symbole des esprits impurs. Lorsqu'on parle de chien dans la Bible, le symbolique de chien dans la Bible, c'est les esprits impurs. Indirectement, Abichaël nous fait comprendre que cette attaque-ci, c'est l'attaque d'un esprit impur. La Bible dit dans Ephésiens, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits humains méchants dans le lieu céleste ne voient pas les hommes, mais sache que derrière ces hommes, c'est des attaques d'un esprit. Rappelez-vous, un pierre 5, 8, oui, notre ennemi le diable, oh, derrière les hommes, c'est un esprit qui se cache pour ne pas haïr les hommes, pour les pardonner. Pardonnez les hommes, mais attaquer ces esprits-là. Lorsque nous, nous demandons d'attaquer, de refuser, c'est d'attaquer ces esprits qui se cachent qui se cachent derrière les hommes. Attaquer ces esprits-là. Alors lève-toi encore, attaque cet esprit impur, attaque cela, refuse, repousse dans le lieu Zaride. Au nom de Jésus, prie encore bien-aimé. Au nom de Jésus, je vous repousse dans le lieu Zaride. Au nom de Jésus, je vous repousse dans le lieu Zahid. Au nom de Jésus, prie jusqu'à ce que tu sens la paix. Prie jusqu'à ce que tu sens l'atmosphère de paix. C'est cette atmosphère que je suis en train de sentir maintenant. Il y a la paix qui remplit. Il y a la paix qui remplit. Prie encore. Il y a Je refuse cela. Au nom de Jésus, je refuse ces esprits impurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de de Santé cita il logo je déclare la victoire ce soir face à l'attaque chimie je déclare la victoire ce soir face à l'attaque chimie je déclare la victoire ce soir face à l'attaque chimie je déclare que la victoire ce soir face à l'attaque chi je déclare que la victoire la victoire ce soir face à l'attaque chi je la victoire ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, à ta réba, et que la paix puisse visiter cette maison, la paix puisse visiter cette famille, la paix de Dieu, puisse visiter cette âme, la paix de Dieu, puisse visiter, Dieu puisse visiter ce ministère, la paix de Dieu, puisse visiter, puisse visiter visiter, puisse visiter la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, Dieu. qu'il n'y ait plus de trouble, qu'il n'y ait plus d'inquiétude, qu'il n'y ait plus de trouble, au oh, nom puissant de Jésus, au oh, nom puissant de Jésus, au oh, nom puissant de Jésus, il a bas et Merci Jésus. Bien-aimés, disons merci au Seigneur ce soir pour l'exhaustion de nos prières, pour tout ce qui s'est passé ce soir, pour la victoire, cette atmosphère de victoire face à la table de Chiméi. Disons merci au Seigneur pour la victoire et la révélation de sa parole, de ce qui était caché mais qui a été révélé ce soir. Père, nous te disons merci. Père, nous reconnaissons nous à la Oh, merci papa, parce que Chiméi est tombé. Merci papa, parce que Chiméi est tombé. Merci papa, parce que Chiméi est tombé. Au nom de Jésus, merci père. Merci pour la victoire. Merci père, merci pour la paix. Merci père, merci pour le triomphe de la croix. Merci pour le triomphe de la croix. Merci pour le triomphe de la croix. Au nom puissant de Jésus, au nom merveilleux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous avons ainsi prié, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Vous qui êtes en présentiel et connectés, merci de votre présence. Alors, nous allons apporter, comme dans nos bonnes habitudes, nos dîmes et nos offrandes Pour bénir la maison du Seigneur Et en retour aussi bénir nos propres vies Alors je vais mettre le numéro de compte de l'église Pour les personnes qui ne savent déjà les habituer, Vous pouvez le faire comme dans nos bonnes habitudes Yesu Azariyahu Yesu Azariyahu Yesu Azaliawa, Nabiso. Yesu Azaliawa, Yeshua Yesu Azali Azaliawa, Yesu Azali yawa, Nabiso. Yasolo, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Na Yeshua. Alléluia, Alléluia, Alléluia, Naïeso. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici. Jésus est présent ici parmi nous. Sa vérité, alléluia, ah, alléluia. Alléluia à Jésus. Alléluia, ah, alléluia. Alléluia à Jésus. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici.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 Alléluia, ah, Alléluia, Alléluia à Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Oh merci Seigneur pour ces merveilleux moments que nous avons passés dans ta présence. Merci de bénir les dîmes et les offrandes et de donner à chacun ce que l'or et l'argent ne peuvent procurer. Merci de d'élever tes enfants d'élever tes filles et tes fils dans cette société, dans cette génération ici, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils soient les premiers et non les derniers et qu'ils triomphent face à toute forme d'attaque, spécialement l'attaque dite Chiméi, à tout moment. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Notre Père qui est aux cieux,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 Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Que l'Éternel fasse prier son visage sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Demeurons dans la paix du Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen, Amen, Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur, merci à vous pour votre présence. Nous nous retrouvons. Dimanche pour notre culte dominical à partir de 9h30 à la Nouvelle-Jérusalem, à l'Antenne-Église de Dieu en Belgique. Très bonne soirée à tout le monde. Da, da, da,